Salut à tous et bienvenue dans ce tuto pour faire votre premier montage vidéo à partir d'images GoPro. Alors je dis premier montage vidéo, ça sera pas forcément votre premier montage vidéo mais disons qu'on va voir aujourd'hui des choses plutôt basiques, plutôt destinées aux débutants et à ceux qui n'ont pas trop de notions dans le montage. Vous allez voir, on va faire des choses très simples qui vous donneront les bases importantes du montage et ça vous le retrouverez sur n'importe quel logiciel par la suite. Alors, je rappelle quand même une petite parenthèse que GoPro Studio se trouve gratuitement sur le site de GoPro. Vous pouvez le télécharger, vous l'installez. Ici, je l'ai déjà ouvert. Au préalable, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié euh, des films qui étaient sur ma GoPro. J'ai créé un répertoire sur mon disque dur et voilà, je suis venu euh, copier mes films directement ici. On va les retrouver par la suite. Donc, une fois ça euh, fait, vous ouvrez votre euh, application GoPro Studio. Et on se retrouve dans la première partie qui va permettre de faire une présélection des clips. Alors ici, tout à gauche, vous avez la partie Import New File. Et vous allez cliquer ici sur Import New File. Ce qui va vous permettre d'avoir accès au répertoire où vous avez stocké vos vidéos. Ici, avec la, la touche Shift, je sélectionne toutes mes vidéos. Euh, et je fais Open. Donc, il me charge toutes mes vidéos dans cette partie-là. Je pourrais prendre un clip dans son intégralité et faire Add Clip to Conversion List ici et ensuite je sélectionne au montage la partie que je souhaite. Je ne ferai pas ça ici pour vous montrer une option intéressante de GoPro Studio c'est à dire que vous pouvez déjà avant la conversion sélectionner la partie du clip que vous allez utiliser dans votre montage. Et ça c'est important parce que ça va vous permettre de gagner du temps sur la conversion conversion qui des fois, des fois est un peu longue. Voilà ici la caméra se stabilise donc je vais mettre un mark in point donc euh, la marque de début et je vais venir ensuite chercher la marque de fin quand la caméra va bouger voilà ici vous avez le image par image donc vous allez pouvoir comme ça revenir très précisément à l'endroit souhaité Voilà, quand la caméra, voilà, elle ne bouge pas ici. Je fais mark out point et donc j'ai sélectionné dans l'intégralité de ce clip, j'ai sélectionné que cette partie-là, ce qui va me permettre de gagner du temps à la conversion, puisque j'utiliserai que cette partie au montage. Ensuite, dans la 27 setting, ici, on va venir vérifier quand même qu'on est en qualité haute, ok, et on va faire add clip to conversion list et tout à l'heure, il nous fera une conversion. On pourrait aussi choisir de le convertir une deuxième fois mais avec un réglage un petit peu différent puisque je vais faire remove fisheye pour enlever l'aspect arrondi de l'image l'aspect fisheye assez typique de gopro mais on peut souhaiter l'enlever ici ok add clip et vous voyez qu'il va me créer voilà une deuxième conversion c'est à dire qu'il me fera une première conversion de ce clip euh, avec mon effet fisheye mon clip de base et ici, une deuxième conversion avec mon effet fichier enlevé. On verra tout à l'heure un petit peu ce que ça donne. Ensuite, je passe à mon second clip. Je vais venir déterminer un petit peu mon point de début. Et puis, mon point de fin. Hop, Je vérifie que je suis bien en qualité haute. c'est bon. Et je mets à ma liste, j'ajoute. Ensuite, on va venir ici. Je ne vais pas mettre de marque in point parce que mon début me convient. Et je vais venir juste sélectionner un point de sortie. Hop. Ici, voilà. Ce qui fait que j'exclus la partie à la fin. Je ne prends que le début de ce clip. Ici, je vais rester sur ces réglages-là. Et j'ajoute à ma liste. Hop ainsi de suite. Ici, le chat. Voilà, ici, il va me demander si je veux sauvegarder ce projet. Puisque j'ai commencé un projet sans le sauvegarder. Hop, je vais le nommer Neige 3. Pourquoi 3 Parce que c'est la troisième prise de ce tuto. Je ne m'en sors pas. Voilà, donc j'enregistre mon projet sous le nom de Neige 3. Ici, je sais que la caméra va bouger un petit peu à un moment donc je vais attendre qu'elle soit voilà, stabilisée, mark in, hop ici mark out, et je vais ajouter à ma liste de conversion, ensuite ici, on va venir faire pareil, marquer un point d'entrée ici, et un point de sortie ici j'ajoute à la liste, voilà, une fois qu'on a comme ça choisi tout ce qu'on allait utiliser dans son montage et qu'on a sorti un petit peu ce qu'on ne voulait pas convertir, c'est à dire qu'on a choisi uniquement la partie du clip qui nous intéresse ça va nous faire gagner un petit peu de temps, on va cliquer sur le bouton convert ici en bas et il va se mettre à convertir les fichiers, alors là moi il me le fait deux par deux et donc je vais passer en accélérer un petit peu pour gagner du temps cette partie-là. On se retrouve dans la partie 2.